Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'analyse et d'avis concernant le DLC de Total War Warhammer 3, le premier DLC d'ailleurs de Total War Warhammer 3 sans compter les Royaumes Ogres, à savoir Champions of Chaos, donc les champions du chaos, avec l'arrivée de 4 champions pour les 4 dieux noirs. Hein. Donc on a tout simplement Azazel, Azazel pour Slanesh, Festus pour Nurgle, Village pour Zinch et enfin Valkia pour Korn. Et euh, j'ai pas mal testé un petit peu le, le, le, le DLC. J'ai joué les 4 seigneurs dans, enfin dans leurs 4 campagnes respectives, que ce soit en Immortal Empire ou en Royaume du Chaos. Et donc, eh bien, euh, suite, à, suite à cela, j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait. Et globalement, déjà, dans ce DLC arrive bien sûr le rework guerrier du chaos, qui est gratuit entre guillemets parce que c'est un petit peu comme les, les elfes sylvains à la fin du 2 c'est à dire que si vous aviez acheté le DLC guerrier du chaos sur le 1 mais que vous pouviez trouver vraiment pas cher voire offert en fonction de la boîte de jeu que vous aviez de, de, de Total War Warhammer 1 et eh bien c'est un reward qui arrive du coup gratuit vous n'avez même pas besoin d'acheter ce DLC maintenant la question c'est est-ce que ce DLC vaut le coup alors évidemment Creative Assembly fait pas mal de choses à ce niveau là c'est à dire que dans euh, le DLC payant, arrive beaucoup de contenu gratuit. Et c'est vrai que, notamment, bah, l'arrivée d'Immortal Empires, etc. Et globalement, eh bien, euh, alors je rappelle aussi que je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Hein, c'est moi qui donne mon avis si je trouve ça nul ou pas. Il y a des choses. Euh, bon, globalement, on ne va pas se mentir, c'est du très positif. Hein. De mon côté, c'est du très positif. Euh, J'ai envie de vous dire que c'est enfin, enfin le rework, enfin, enfin, le chaos qu'on mérite. Euh, depuis Total War Warhammer 1, on n'avait qu'une phase, je veux dire, vraiment pas terrible, et j'en avais pas mal parlé dans mes vidéos du futur du chaos, où justement on voulait ce chemin vers la gloire euh, obscur, euh, on voulait justement ce, ce, ce, le côté marqué par les dieux, etc., les dieux noirs, euh, le, le, le chemin vers la gloire et vers euh, la damnation également. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir cela, parce qu'on a enfin euh, ce qui euh, était, j'ai envie de dire, Promis avec la faction a du chaos j'ai une grosse euh, grosse nostalgie pour le jeu mark of chaos qui est un peu l'ancêtre de total war warhammer qui est un jeu de stratégie justement basé notamment sur le chaos et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça euh, et encore mark of chaos est très limité euh, notamment il bah, n'y a que corn et nurgle de représenter les deux autres dieux non donc c'est vrai que ça fait très très plaisir et donc globalement les quatre champions déjà bah, je les trouve assez intéressants. Euh, moi mon préféré c'est Azazel mais c'est vrai que bah, par exemple en termes d'animation les quatre il y a eu un travail de fou un hein, même festus que je je conspue euh, au possible encore une fois hein, l'objectif euh, c'était d'avoir les quatre champions de la v8 du livre d'armée de warhammer fantasy battle donc bah, le problème c'est qu'il n'y a pas sigvald parce que sigvald il avait été il était sorti en 2016 2015 2016 du coup avec Total War Warhammer 1, c'est pour ça qu'il est remplacé par Azazel. Mais euh, si vous êtes déçu d'un autre dieu, etc., d'un autre champion, en fait c'est juste les 4 champions du livre d'armée, Gary du Chaos V8. Donc c'est logique qu'on ait eu ces, ces choix-là. Azazel, c'est un peu plus étrange. Moi, je suis très content d'Azazel. Euh, visuellement, les animations pour les 4 persos sont vraiment incroyables. Et Encore une fois, j'essaye d'être objectif parce que j'aime pas Festus, mais ces animations sont très très cool. Euh, ces mécaniques, les mécaniques de gameplay des 4 sont vraiment très intéressantes. Je ne vais pas poster euh, de, de vidéo ou autre concernant les mécaniques des 4. Euh, mais mention spéciale aux animations de Village, qu'elles qu soient sonores ou animations visuelles, parce que euh, le Village qui sort du corps de et son frère, et qui arrête pas de bidouiller sur lui, qui arrête pas de machin, les, les interactions entre les deux, je trouve vraiment incroyable. Et pourtant, je préfère Azazel, mais vraiment, Village, euh, c'est assez fou. Mais les quatre ont eu beaucoup d'amour et on sent qu'il y a eu beaucoup de travail sur l'animation le, le, modèle, l'animation 3D euh, des quatre champions. Au niveau du rework, sans le DLC champion, vous allez pouvoir bien sûr jouer le, guerre, les, le chaos universel avec une évolution des unités, ce mécanique, cette mécanique de, de, de montée où on joue beaucoup de maraudeurs, les maraudeurs qui vont monter en guerre du chaos, qui vont monter en élu, qui vont monter en champion du chaos et en aspirant champion, ça c'est vraiment vraiment très très cool, je suis, je suis assez fan euh, personnellement du système, il euh, y a aussi bien sûr la peur ça peut être de se dire bah, on va avoir des petits problèmes en termes de... ça veut dire que si on perd notre armée bah, tout va, il va falloir tout recommencer avec les maraudeurs, pas tant que ça parce que euh, vous avez énormément de trucs pour vous faire monter en XP très très vite et en plus de ça vous avez... Euh, vous avez accès aussi à des unités par votre corruption et autres. Et ce genre de, de, de mécanique de gameplay, elle est déjà réutilisée. Le reward Guerrier du Chaos, on sent qu'il a amené beaucoup de choses. On sent maintenant que le système de vassalisation, en fait, il avait été pensé, il avait été repensé avec le 3 pour l'arrivée des Guerriers du Chaos. Clairement, c'est le cas. On voit que ce genre de mécanique commence aussi à s'exporter sur de nouvelles factions. Et le travail est tellement bon que je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que, bah, on voit déjà les morts-vivants avec leur mini-rework, et eh bien le système de récupération des troupes est inspiré, calqué sur celui des guerriers du chaos, où en fonction de la corruption et de la zone, eh bien, on va pouvoir récupérer différents types d'unités. Il y a de grandes chances qu'à un moment donné, pourquoi pas, ils fassent ce genre de système aussi, par exemple pour les archers, je pense aux archers bretoniens, je pense aux fantassins de l'Empire ou aux archers elfes sylvains, par exemple, vous achetez une unité, vous recrutez une unité, et en fait, bah, Juste après, vous allez pouvoir recruter la même unité mais en variante et qui peut potentiellement être meilleure et pouvoir naviguer entre euh, les différentes... Euh les différentes variantes pourraient être assez sympas. Genre, vous avez acheté des lanciers normaux, mais vous n'avez pas encore les lanciers à bouclier. Ensuite, vous avez débloqué les lanciers à bouclier. Pour y avoir une petite option, contrairement au gars du chaos, en vivant, ça prendrait un tour pour changer. Mais vous pourriez, hop, basculer sur l'amélioration lancier à bouclier. Et inversement, si jamais vous avez des petits problèmes de trésorerie, boum, vous passez en lancier normal. Ça, ça pourrait être vraiment très très cool s'ils vont plus loin et surtout potentiellement sur des reworks de factions un peu vieillissantes, comme par exemple Norska Ça pourrait être une idée de gameplay, même si bien sûr il faut séparer gameplay gars du chaos pour que chacun... Et sa propre identité Donc voilà, moi je suis très très content Les, les campagnes sur les 4 On va pas se mentir, en Royaume du Chaos Je trouve que la difficulté n'est pas Enfin on va dire Le système de vassalisation fait que vous pouvez avoir Plein plein plein de vassaux Et honnêtement en Royaume du Chaos J'ai pas eu vraiment de difficulté Genre on roule sur tout le monde euh, Mortal, euh, Immortal Empire ça dépend un petit peu Par exemple j'ai eu Valkia, j'ai eu euh... J'ai eu des batailles très difficiles contre les Bronn où elle rigole vraiment pas, contre les Elfes Noirs, mais globalement c'est vrai qu'une fois que vous commencez à avoir beaucoup de vassaux, vous allez avoir énormément de soutien et d'attaques qui vont euh, bouger un petit peu l'IA, et à ce moment là vous allez vraiment snowball, hein, vraiment l'effet boule de neige, et vous allez être une véritable avalanche, donc c'est vrai que les guerriers du chaos c'est un mode, alors il y aura probablement des nerfs bien sûr, mais guerrier du chaos c'est assez facile on va dire par rapport à d'autres races, après, vous avez d'autres points faibles, hein, bien sûr, hein, une très grande absence de tir, etc. Mais globalement, je trouve quand même que c'est... Euh, en tout cas, surtout en Royaume du Chaos, même en Immortal Empire, mais en Royaume du Chaos, assez facile. Et en Immortal Empire, j'ai eu des surprises. Je m'attendais à une campagne très très dure de Festus et... Pour le coup, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la diplomatie, mais personne ne me déclare la guerre. Alors que je suis à moins 200, moins 300, mais personne ne me déclare la guerre. Et avec d'autres factions, je suis à moins 10, et boum, tout le monde me déclare la guerre. Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a des petits soucis en termes de diplomatie. Peut-être que ce que je vous dis là euh, va mal vieillir, parce que peut-être que Festus sera beaucoup plus dur euh, dans le futur, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à ce que Festus ait beaucoup de difficultés, parce qu'il n'a pas de vassaux, mais pas du tout, pas de problème. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose parce que ça, surtout en stream qu'on regarde les mécaniques de gameplay donc moi ce que je vous propose c'est plutôt de regarder aussi de, de, de noter le système visuel. Alors juste avant euh, rappelez un petit peu donc si vous n'avez pas le DLC le côté chaos universel sera très très cool, mais le fait de ne pas pouvoir spécialiser vos troupes en fonction d'un dieu, le chaos universel qui n'a pas été mis de côté non plus, puisque le chaos universel apparaît comme plus générique, là où les dieux sont plus spécialisés, Nurgle, tankiness, slanesh la vitesse, Khorne, les dégâts, euh, zinch la magie, la résistance à la magie, tout ça. Donc, vous avez... Il y a des attaques magiques. Donc, vous avez des thèmes, on va dire, et le chaos universel, spécialisé dans le chaos universel, reste bien, en fait, reste OK. Et au final, ce que je vois... C'est que euh, du côté du chaos universel, même si c'est super agréable d'évoluer ton maraudeur en guerre du chaos universel qui va en élu etc Ça manque un peu la saveur de pouvoir les personnaliser Genre bah voilà je vais avoir un gars de nurgle, un gars de corn, un gars de slanesh, un gars de Zinch, Je vais avoir un champion de Zinch, un champion de nurgle tout ça Donc c'est vrai que ça peut un petit peu manquer et je trouve que le DLC euh, va donner encore cette dimension supérieure Et ça c'est vraiment vraiment très très cool Maintenant euh, je vais pouvoir parler visuel et on va parler donc euh, du rework visuel véritablement des troupes avec l'arrivée de nouvelles unités ou un petit changement sur des troupes déjà existantes et on va commencer par Khorne Khorne et ses maraudeurs, on fera toujours Khorne, Nurgle, Slanesh, Zinch et donc eh bien, les maraudeurs de Khorne alors en fait si vous n'aviez pas remarqué c'est tout simplement le modèle Norse des euh, champions maraudeurs Norse qui a été redessiné, qui a été repensé et avec notamment une hache de guerre et du chaos de corne. Et pour le coup, et ben je trouve que ça passe super bien. Il y a eu un effet de vieillissement, un effet, de patine un petit peu sur l'armure. Ce qui donnait, donne un côté métal euh, où, la, où il y a une décoloration au niveau du métal. Tellement, bah ben voilà, ils ont fait de la bagarre, etc. On a du rouge, sans évidemment pour corne, mais euh, qui commence à partir. Et donc on voit le fer brut en dessous. C'est vachement sympa, c'est vachement agréable, j'aime beaucoup. Euh, un truc qui trahit le fait que c'est un, un, un champion chaotique north, c'est voilà on voit le côté roux euh, des euh, berserkers north et qui est aussi donné pour les aspirants, enfin pour les champions, euh, champions marauders north. Donc en tout cas euh, le modèle de marauder passe super bien. Euh, mention spéciale aussi au marauder euh, à H double que j'ai pas mis ici mais qui prend les animations des euh, North des Berserker North. Euh, ça c'est aussi pour les guerriers du chaos à H double, enfin les guerriers de corne à H double, mais donc. Eh ben, j'aime bien. Le, le bouclier, on voit les plaques d'airain, justement avec le rouge. Hein, donc, on est sur, du, euh, sur un modèle rouge, noir et euh, airain, on va dire cuivré, doré, qui sont souvent les trois couleurs associées à cornes. Donc, c'est assez sympa. On a beaucoup de crânes, évidemment, pour rappeler le, euh, la collecte de crânes des aspirants, enfin des des défenseurs de cornes donc là-dessus vraiment beau travail du côté des maraudeurs de cornes c'est beaucoup de recyclage mais au final qui est plutôt bien fait et qui donne un côté unique aux maraudeurs de cornes malgré euh, un gros gros recyclage des champions euh, Norse nous avons ensuite les maraudeurs de Nurgle qui personnellement euh, je trouve que c'est les meilleurs avec ceux de cornes. Mais ce que j'aime beaucoup avec les maraudeurs de Nurgle, c'est bien sûr on a du recyclage d'un maraudeur classique, mais ce que j'adore, c'est le choix de l'armure. On a une armure extrêmement foncée, euh, une, un corps assez verdâtre pour montrer que voilà le, le mec, euh, bon, il, est il est plein de maladies, tout ça, tout ça. On a un travail ici que vous voyez sur les veines, pour montrer que y a, y a, les veines sont verdâtres, pour montrer aussi un double couleur de vert, et montrer qu'il y a probablement des substances dégueulasses qui coulent dans leurs veines. Et ce que j'adore, c'est surtout le travail sur l'armure. Parce qu'à la limite, la couleur de peau, bon, ça fait un peu zombie, tout ça, tout ça. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est cette armure noire, enfin on va dire ferraille, avec surtout de la rouille qui est mise et qui donne un côté gris plus un peu de marron avec de la rouille au niveau des jointures, au niveau euh, des... Euh en enfin, niveau des, euh, des différents morceaux De l'armure là où ça rouillerait le plus facilement possible Et avec un liquide dégueulasse Qui suinte un petit peu de, de partout Pour rappeler que c'est du Nurgle Et ça je trouve que ils ont totalement compris la logique de Nurgle On a tendance à se rappeler que Nurgle C'est euh, juste des gros Et eh bien non c'est aussi la décadence Donc la rouille et une armure rouillée Avec des liquides qui suintent euh, De l'armure, des ports de la peau etc Je trouve ça super bien foutu Le petit bémol c'est une absence de, euh, des symboles de Nurgle sur le maraudeur et pourtant et eh bien malgré tout vous voyez qu'en fait il y a trois on va dire trois morceaux de pu sur l'épaulette qui indiquent justement les trois ronds euh, représentatifs de Nurgle le bouclier un petit peu déçu aussi le bouclier bien sûr on récupère ses thèmes avec euh, la rouille etc mais le bémol, je dirais, c'est la couleur. Je pense qu'il aurait, euh, enfin, aurait mieux valu inverser avec euh, un bouclier un peu plus métallique sur le centre et un peu plus verdâtre sur le côté. Euh, parce que sinon, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de vert pour ce modèle de bouclier, je trouve. Mais sinon, euh, bon, après, vous allez me dire, le vert, c'est Nurgle. Oui, oui, bon, enfin, pas que, mais. Euh, du coup je trouve ça malgré tout hein, c'est du, vraiment du petit détail parce que sinon je suis vraiment fan, peut-être aussi un petit bouclier spécifique avec du recyclage facile hein, sans pour autant faire quelque chose de trop trop difficile vous prenez le rond au milieu et vous en mettez trois, comme ça, ça vous fait la marque de Nurgle avec les trois ronds, ce qui aurait pu être euh, fait mais malheureusement non, donc un petit peu dommage de ce point de vue là. Attaquons les maraudeurs de Slanesh et on commence par un truc qu'il faut souligner c'est que les maraudeurs de Slanesh eh bien, ils existaient déjà, ils avaient euh, tout simplement, Ils pouvaient tout simplement prendre les maraudeurs de Slanesh du roster de Slanesh, ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi de créer des maraudeurs de toutes pièces. D'ailleurs les maraudeurs de Slanesh aujourd'hui c'est cela. et les maraudeurs du roster de Slanesh donc, que Nakari pouvait recruter dans sa campagne ont changé de nom, ce ne sont plus les maraudeurs de Slanesh tout court, ce sont des maraudeurs de Slanesh dévoués pour montrer le côté un petit peu, euh, pas possédé je dirais mais le côté euh, déviant, le côté mutant des maraudeurs de slanesh du roster démoniaque. Et ça je trouve ça très intéressant donc on a des maraudeurs avec des couleurs un peu plus roses, hein, qui sont très associés bien sûr euh, à slanesh. On récupère quand même le bouclier des euh, maraudeurs de slanesh dévoués mais qu'on met sur un corps de slanesh, enfin un corps de maraudeur normal on va mettre pas mal de parties cloutées pour donner vraiment le côté un peu cuir et moustache bien sûr avec une ceinture qui est retravaillée avec une gemme à certains moments On a la marque de Slanesh sur les épaulettes Notamment ici que vous voyez là Donc je trouve ça assez sympa On a pris un casque de maraudeur classique à qui on a rajouté cette espèce de de coiffe, on va dire, qui fait un petit peu gladiateur, hein, parce qu'on aime les films de gladiateur chez Slanesh, le torse à poil, évidemment, hein, pour euh, le côté Slanesh, et donc il y, y a vraiment un travail qui a été fait, c'est pas extraordinaire je trouve, mais il y a un petit peu de personnalisation quand même, euh, et une hache, je ne saurais pas dire à qui elle est, cette hache, mais une hache assez euh, différente, pour le coup, avec plusieurs variantes, évidemment, mais des petites haches, euh, donc euh, j'aime bien le bas, je pense que c'est un bas de champion maraudeur d'ailleurs, mais euh, avec voilà, un métal assez fin, et d'ailleurs je viens de le voir sur un des maraudeurs là, j'y pense, côté Nurgle j'aurais dû l'afficher, on a aussi les yeux rouges qui ont été mis sur les maraudeurs, vous le voyez ici, et je trouve que ça rend super bien, et en fait c'est du recyclage, c'est tout simplement une tête de guerrier du chaos qui a été mise sous le casque d'un maraudeur et ça rend trop trop bien les yeux rouges, et je viens de voir qu'on en a un aussi côté Slanesh avec les yeux rouges, voilà pour rappeler un petit peu le côté aussi, Alors euh... voilà, là on l'a vu, l'œil rouge, pour rappeler un petit peu le côté euh... malsain, malveillant bien sûr, du chaos. Mon gros bémol, il arrive, vous le voyez, c'est les maraudeurs de Zinch. Les maraudeurs de Zinch, le recyclage se voit beaucoup plus, puisque ce sont les Berserkers norse. Et d'ailleurs, les tatouages ont été un petit peu retravaillés, mais on les voit. On a la marque de Zinch sur l'épaule gauche, euh, donc son épaule gauche, donc l'épaule à droite pour nous. Et honnêtement, euh, c'est terrible. Zinch avait des guerriers, euh, c'est le seul qui avait les déchus. Alors vous allez me dire non on a des déchus mais aussi les chevaliers donc il avait un petit peu les guerriers de Zinch déjà dans son roster et honnêtement eh bien c'est encore une fois je trouve celui qui souffre le plus du design puisque c'est tout simplement euh, des casques de maraudeurs mais avec euh, leur couleur chromée qui avait été tant décriée sur les déchus et les chevaliers de Zinch Eh bien bis repetita pour les maraudeurs et c'est pas terminé d'ailleurs. On en reparlera pour les guerriers de Zinch, mais je trouve ça vraiment pas terrible. Les tatouages sont ok, même si bon, encore une fois, bah, c'est juste un marauder norse. Avec même les couleurs qui ont été euh, déviées, euh, je, je pense que ça a dû leur prendre deux secondes de faire ça. Et euh, je suis vraiment vraiment vraiment pas fan du résultat. Absolument aucune personnalisation vis-à-vis -vis de Zinch à part cette petite marque. Vous avez euh, des crânes, etc. qui pourraient faire écho à Corne. Alors c'est pas dire que Zinch récolte pas les crânes, mais genre aucune spécialisation. Les boucliers c'est les mêmes. Alors. Mention quand même, joli bleu au niveau du bouclier et la partie dorée. Mais vraiment, genre, cette, ce chromé dégueulasse pour Zinch, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Ça pourrait être retravaillé, encore une fois, ça pourrait être retravaillé. Et dites-vous que Zinch est le dieu du changement, de la magie. C'est limite celui sur lequel il devrait y avoir des mutations, etc. à fond les ballons. Chaque maraudeur devrait littéralement être différent. On est sur le dieu du changement et en final on se tape un vieux Ruskin dégueulasse. Je trouve ça vraiment, vraiment pas terrible, celui où il y a eu le moins de travail. Ensuite, attaquons les guerriers. Alors, pour le coup, les guerriers de corne, ils ne sont pas emmerdés. Puisque les guerriers de corne, ils étaient magnifiques. C'est les seuls qui ont eu un vrai, vrai, vrai travail à fond les ballons dès la sortie de Total War Warhammer 3. Ça se voit. Leur modèle, il claque. Il est vraiment étincelant. Et c'est probablement les plus beaux guerriers qui aient été faits, puisque on a vraiment eu un design dédié pour eux à fond. Et ça se voit. Et c'est classe. Donc, pas de changement sur les guerriers de corne. Ils n'en ont pas fait de nouveau. Contrairement aux maraudeurs de Sanesh. Mais en soi, est-ce que c'est quelque chose de grave Je pense pas, vu, le, vu la qualité du modèle. Par contre, évidemment, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes sur les élus, évidemment, puisqu'ils euh, n'ont pas refait les guerriers simples. Attaquons, mais je vous demande de garder ça à l'esprit, je vais vous les remontrer avant la fin, puisqu'on en reparlera pour les guerriers de Dinch. Guerriers de Nurgle Alors, les guerriers de Nurgle, je les trouve absolument sublimes. Grosse personnalisation, on reprend encore une fois ce métal rouillé mais beaucoup plus sombre que pour les maraudeurs ou peut-être qu'il qu y en a tellement plus que ça donne l'impression que c'est plus sombre. On a la marque de Nurgle au niveau de l'épaulette ici, on a bien sûr la marque de Nurgle sur le bouclier et là encore une fois on a ce métal assez sombre, qui est en train de rouiller en partie. Vous voyez, on voit un peu de marron sur l'armure. On en voit un petit peu partout. Donc l'armure est en train de rouiller hein, l'honneur du, du dieu de la décadence. Même le fer, vous voyez, qui est en train de verdir ici, ça c'est de la rouille aussi. Hein, c'est de l'oxydation du métal. Donc ça rend super bien avec deux types d'oxydation une oxydation un peu marron et une autre verdâtre je trouve ça absolument sublime les euh, lâches qui est également en train de verdir etc le bouclier on reprend la même chose et cette fois c'est là où vous voyez que je reproche un petit peu aux maraudeurs d'avoir des boucliers verts c'est que c'est exactement ce que j'attendais pour les guerriers de nurgle c'est à dire un bouclier marqué en fer noir en fer noir avec du coup un peu de liquide qui suinte et de la rouille un peu partout. Voilà, là on a des maraudeurs absolument superbes. La cape et le travail d'effet sur les capes dans Total War Warhammer 3 est vraiment dingue. Et la cape ne fait pas exception ici pour les guerriers de Nurgle. J'aime beaucoup encore une fois du marron, du vert, ça se marie très très bien. On n'a pas des gros mais des mecs qui sont en train de se vider de l'intérieur dans leur armure et que l'armure permet limite de garder un semblant de forme physique parce qu'ils sont en train de suinter de partout. On a des casques avec des petites cornes etc qui peuvent rappeler un peu les démons de Nurgle et des yeux multiples avec une lueur verte qui est pour le coup propre aux guerriers de Nurgle. J'aime vraiment énormément ce qu'ils ont pu faire avec ce côté insectoïde au niveau des yeux qui rappelle un peu les mouches ou les araignées. J'aime énormément les guerriers de Nurgle. Ensuite passons aux guerriers de Slanesh qui ont bien sûr une armure complètement à l'opposé de celle de Nurgle puisque c'est une armure beaucoup plus étincelante, euh, bien sûr beaucoup plus brillante sans aller pour, pour autant vers une couleur autre que du métal, on aurait pu choisir une armure un peu ivoire ou, ou autre, pas du tout et on va récupérer cette espèce de coiffe qui équipe les guerriers Nurgle Alors à noter que tous les guerriers de Nurgle sont noirs de peau, ce qui est, est étonnant, je ne l'explique pas et pourquoi pas en vrai, hein, pourquoi pas on a donc euh, les marques de Slanesh au niveau des épaulettes. Ces petites gemmes vertes qui accompagnent les unités de Slanesh depuis euh, pas mal de temps maintenant. Le bouclier magnifique avec la marque de Slanesh. On récupère aussi les mêmes couleurs. Le métal, le doré, les dorures. Une épée de Slanesh vraiment personnalisée dans la main. Très très beau. La cape vraiment magnifique aussi. Hein. Les capes sur les guerriers sont superbes. La petite, euh, petite euh, j'en ai pas trop parlé mais on a justement... Cette espèce de fourrure avec les effets absolument magnifiques où pour Nurgle, c'est noir. Pour Slanesh, c'est beaucoup plus, je dirais, euh, festif avec du rose. Euh, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup aussi les Slanesh. de Slanesh. C'est pas non plus... Euh euh, on sent qu'il y a quand même bien sûr une récupération du guerrier modèle, hein, avec, enfin du modèle normal avec bien sûr au niveau de la ceinture ça se voit énormément mais le travail qui a été refait au niveau des casques, au niveau des épées des boucliers, on a les marques sur les côtés la cape est vraiment jolie, il y a vraiment un gros taf, il y a quand même un du taf qui a été fait même si bien sûr on réserve le, le meilleur pour les élus mais très très joli hein, vraiment, vraiment très très sympa, j'aime beaucoup les guerriers de Slanesh et encore ceux avec Knut, je les trouve encore plus stylés mais il fallait un modèle similaire. Passons au guerrier de Zinch. Et je pense que vous voyez tout de suite ce qui me frappe. C'est encore une fois en fait un modèle de, guerrier, de un guerrier du chaos normal. Et vous allez me dire oui bon, pour Zinch, enfin pour Slanesh et tout ils ont fait à peu près pareil. Mais pour euh, Zinch on a ce, euh, cet effet chromé dégueulasse. Et je, je trouve en fait si vous regardez en fait vous enlevez le casque. Qui pour le coup lui a été spécialisé pour Zinch Avec ce petit œil en plus Et encore c'est des modèles de guerriers Assez classiques mais qui ont été refaits Quand même On a une épée pour le coup qui elle est très très jolie Qui rappelle le symbole de Zinch Donc vraiment très sympa Vous avez le symbole de Zinch sur la, sur la, sur la garde là hein. donc euh, Sur le pommeau Donc c'est très très sympa Une épée un petit peu personnalisée Les boucliers sont très très jolis aussi pour Zinch Magnifique La cape, bah, on va reparler de la cape Parce que c'est quasiment celle des élus euh, qui ont été refaites où ça donne un côté un petit peu plus plumage que fourrure pour, euh, pour les autres dieux. Mais je suis désolé, je n'y arrive pas sur l'armure, je n'y arrive pas. Là où il y a un tout un peu plus cohérent au niveau de Slanesh et Nurgle, et surtout par exemple bah, sur Nurgle, hein, il y a tellement un, un travail de fou qui a été refait sur l'armure, Zinch, c'est littéralement, on prend le guerrier du chaos, on lui met le, le chromé dégueulasse qu'on avait mis sur les déchus et les anciens chevaliers, et basta. Donc en gros, vous avez les marques au niveau des épaulettes, l'épée bouclier qui va changer, Heureusement du côté Albard, c'est pareil ça change aussi et ensuite eh ben, c'est la même et ça je trouve ça terrible parce que la cap on va récupérer celle des élus qu'on va moins personnaliser au niveau de la cap c'est je trouve ni fait ni affaire maintenant je vous remets les guerriers de corne quand vous voyez ce travail qui a été fait sur les guerriers de corne je trouve que c'est une honte les guerriers de zinch je trouve que c'est une honte et s'ils si ne corrigent pas les guerriers de zinch bah faudra passer par des mods et je trouve ça vraiment fou et c'est l'un des gros gros gros points noirs pour moi de ce DLC c'est le travail fait sur les maraudeurs et les guerriers de Zinch, alors je sais vous allez me dire chacun ses goûts tout ça tout ça, je suis désolé mettez un guerrier de, de, de Zinch à côté d'un guerrier de Khorne voire un guerrier de Slanesh ou Nurgle qui ont moins de travail qu'un guerrier de, de Khorne, je suis désolé il a pas photo, c'est vraiment dégueulasse place aux élus et les élus de Khorne, eh bien ils sont sublimes, je les trouve absolument Magnifique Et à noter qu'ils ont des boucliers différents des guerriers de corne classiques Donc il y a quand même eu un travail sur les élus. Et euh, notamment euh, ces boucliers avec ces crânes de démons avec la marque de corne. Les crânes bien sûr un peu présents partout sur le bouclier. Il y a eu un vrai vrai travail de fait. Ils, je pense qu'ils ils savaient qu'ils étaient attendus sur le tournant. Ils avaient peur qu'on les chope sur juste bah, bah c'est des guerriers de corne avec une cape ou un truc comme ça. Pas du tout parce que les guerriers de corne n'ont pas de cape si vous regardez. C'est souvent la marque, hein, guerrier avec une cape, élu sans cape. Donc on aurait pu avoir des élus de corne avec une cape. Ils ne l'ont pas fait, ce qui aurait pu être très très joli d'ailleurs. Et au final, eh bien, il y a un vrai boulot sur les élus. Et on voit notamment aussi beaucoup de noir avec l'armure, l'espèce de l'espèce le, de, de maille en dessous. Et c'est l'une des rares cotes de maille que je trouve plutôt réussie d'ailleurs. Euh, puisque les effets d'écailles, les effets de dorure de métal, les effets de plumes et les effets de fourrure sont magnifiques dans le 3 avec l'amélioration le, le, graphique les codes de maille, eh ben c'est vachement disparate pour le coup, par exemple vous avez les elfes où je trouve c'est très très beau et des fois ben c'est pas terrible et pour le coup, les élus de corne ils sont magnifiques avec leur petite hache, alors bien sûr il existe le modèle avec double hache jumelle, mais ce modèle il est vraiment vraiment trop beau et encore une fois on peut un peu plus comparer si c'est arme plus bouclier, on peut un peu plus comparer les modèles donc je, je vous mets les modèles de guerrier de corne je vous mets les modèles D'élus, mais il y a un véritable travail qui a été fait sur les élus pour pas qu'ils ressemblent trop aux guerriers, tout en montrant que voilà, ils ont un statut bien plus privilégié par leur dieu et dans l'armée. Je trouve vraiment les élus magnifiques. Du côté de Nurgle, les élus de Nurgle, eux aussi sont classes, et vous noterez par contre, bien sûr, les épaulettes assez communes hein, pour tous les élus, mais encore une fois, on garde le même système et qui fonctionne, je trouve. Pour les élus de Nurgle, avec ce fer, ce métal très sombre qui va être bruni avec la rouille. Je pense que vous avez compris mon délire. Maintenant, les casques avec la marque de Nurgle, les crânes, etc. Ça rend super bien. On garde cet effet euh, insectoïde au niveau des yeux. Et ça marche du tonnerre. Je, euh, je suis fan. Je suis fan. On note les armes aussi un peu différentes. Euh, Peut-être un petit peu ce que je pourrais reprocher à Nurgle, c'est qu'on a vraiment que des casques de Zobie la mouche. Peut-être pas de casque classique de chevalier noir euh, du chaos, mais en soi, vraiment, enfin, c'est un détail, parce que sinon, c'est superbe. Les élus de Slanesh, pareil, les élus de Slanesh, vraiment très, très, très joli, avec, euh, bien sûr, encore une fois, ces épaulettes qui vont revenir et qui vont être retravaillées, mais les casques sont complètement uniques, euh, le bouclier est également retravaillé aussi, les épées sont très très fines, on aurait pu partir sur quelque chose de très large, mais on est sur du slanesh, donc on est plutôt sur la finesse, et j'aime beaucoup les élus. J'ai vu des critiques comme quoi, ouais, ça fait pas très slanesh, ils sont pas à poil, etc. Je vous rappelle, euh, ne tombez pas dans cette facilité, c'est comme pour les, ceux qui pensent que Nurgle c'est que des gros, slanesh, c'est pas que des mecs à poil. Et non, des élus de slanesh en armure, c'est normal. Après, ça va être des armures très stylisées, très jolies, on pourrait peut-être reprocher... Un peu moins de travail au niveau euh, de la ceinture et du petit euh, du petit, euh, petit pagne. Effectivement, on aurait peut-être un peu plus pu personnaliser le truc. Mais personnellement, rien que le casque, il est incroyable avec toutes ces gemmes Donc, Personnellement, j'aime beaucoup. Et on a aussi l'épaulette qui a été euh, choisie. C'est celle qui termine par une espèce de bouche, une espèce de gueule. C'est hein, qui aspire les âmes, tout ça, tout ça. Donc il euh, y, y a un choix qui a été fait derrière et que je trouve très très beau. Et encore une fois, je le trouve vraiment su super... Avec euh, leurs boucliers et leurs épées, et ce qui est intéressant, c'est que de lumière ou dans le noir, et eh ben ils sont très très jolis, euh, les élus de Stanesh. Et là, eh bien on va attaquer les élus de Zinch. Et les élus de Zinch, je suis désolé, mais quand vous voyez le travail des élus sur euh, pardon, le travail sur les élus de Zinch, et eh ben je ne peux que reprocher encore une fois les guerriers que je trouve ultra fade. Et eh bien, les élus de Zinch, il y a un vrai travail, notamment au niveau du casque qui ressemble beaucoup plus à du Warhammer Online, par exemple, au niveau de son casque. Et si vous regardez d'ailleurs, le casque reflète beaucoup moins la lumière que celui des guerriers de Zinj. Comparaison, hop. Regardez, le casque. Alors là, j'ai pas le meilleur angle. Et vous voyez, c'est beaucoup plus flashy. Et encore, le, le, le casque a été retravaillé. Mais quand vous voyez la différence entre l'armure... Bien sûr c'est flashy aussi, bien sûr c'est très chromé aussi, mais je trouve quand même, alors c'est peut-être aussi parce que c'est un peu plus personnalisé et qu'il y a eu peut-être un petit peu moins de pièces d'armure, forcément ça rend mieux je trouve, ça rend beaucoup mieux. Les, les boucliers sont encore une fois sublimes, avec vraiment le, la marque hein, pour le coup de Zinch, les épées sont sensiblement les mêmes d'ailleurs, j'ai l'impression que les guerriers euh, du chaos à ce niveau là donc un petit peu moins aussi de boulot, mais le, le casque est juste sublime. On pourrait noter peut-être l'absence de personnalisation au niveau des épaulettes, mais ça, ça concerne à peu près tous les élus. Donc, euh, un peu dommage, notamment, bah voilà, ce truc. Euh, on aurait encore une fois un Zinch, c'est le lieu du changement. On pourrait, il pourrait y avoir un peu plus de, de mutations ou autre sur les élus de Zinch, mais malgré tout, il reste euh, beaucoup plus joli, je trouve. Et alors là, on est sur le. J'ai essayé de mettre le soleil le plus pétant pour afficher les armures. Et pour le coup par exemple je parlais de Slanesh Ou que ce soit très, lu, très lumineux ou moins lumineux Ça passe vachement bien Les élus de Zinch même quand il n'y a pas trop de lumière Ça passe bien alors que les guerriers euh, de Zinch Ils continuent d'être des boules à facettes de partout Et j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup de mal Avec euh, les armures de Zinch Attaquons les chevaliers du chaos Les chevaliers du chaos c'est le modèle élu Voire aspirant champion Enfin euh, pas aspirant champion pardon euh, euh, Héros exalté, Qui euh, est retravaillé Et honnêtement ils sont juste euh, donc euh, les chevaliers je rappelle du chaos bah, c'est des élus et vous avez la cape de guerrier euh, de guerrier tout simplement et là pour le coup bah, c'est les seuls euh, qui ont des euh, capes <rire> puisque les guerriers de corne et les élus n'en ont pas et je trouve ça incroyable donc c'est les épaulettes d'élus mais avec la cape le petit bémol pour l'extension enfin pour le DLC je trouve c'est les chevaux euh, et encore celui de corne est vraiment très très beau puisqu'il y a les effets un peu d'armure encore une fois euh, avec le fer on va dire la, la couleur qui s'en va hein, la coloration qui s'en va et qui montre un petit peu le, les plaques mais en fait bah, les, si vous regardez on va regarder mais tous les chevaux sont les mêmes en fait ce sont les mêmes si vous regardez ce sont les mêmes mais avec euh, bah, les couleurs de sabots un peu différent pour ceux de cornes ça passe parce qu'ils ont été retravaillés dans la même idée que ceux du chaos universel donc l'idée d'un peu de, du destrier de l'apocalypse euh, destrier de feu tout ça tout ça mais euh, bah, ça passe moins pour certains dieux, je trouve notamment d'inch et Slanesh, et pas de personnalisation on est pas on est sur, en fait Juste un cheval, un cheval du chaos universel, mais rouge et doré, pour les couleurs de cornes. Pas de personnalisation, de, de, de, de personnalisation vraiment différente, euh, de symbole ostentatoire vis-à-vis -vis du dieu en question. C'est con, mais la marque des yeux, bah, elle aurait pu être par exemple le symbole de corne ou un truc comme ça. Pas du tout. Maintenant, le chevalier, lui, il est magnifique. Le chevalier de corne, il est juste sublime. C'est vraiment, vraiment, vraiment du super travail au niveau du chevalier. Pour Nurgle, on reste sur la même chose, hein, du, du très beau, du très très beau, avec une cape qui diffère un petit peu, c'est la même base bien sûr, on diffère sur le guerrier de Nurgle, et encore une fois, bah, le même problème, alors ce qui est beau, c'est que l'armure a été quand même retravaillée à fond pour les deux, hein. euh, là on a le même, le même délire que ce qui avait commencé sur les maraudeurs et guerriers, donc je ne reviens pas dessus, pareil, hein, l'effet... Euh, métal rouillé avec euh, qui suinte du pu. Il y a un vrai travail d'ailleurs pour le coup. Parce que là on voit, regardez, on voit des, on voit des, des espèces de... de... Ouais, de, de, d abcès en fait qui sortent du cheval. Donc il y a quand même un petit travail là-dessus. Mais c'est dommage que l'armure n'ait pas de signe véritablement soit marqué euh, par Nurgle. Mais voilà, les, les chevaliers de Nurgle sont très très beaux. Hein, pour le coup, il n'y a rien à dire là-dessus. On reprend du modèle des élus. Et là par exemple, vous voyez, le même le petit crâne que j'avais pas remarqué avant petit crâne, je pensais, je me suis dit, ah peut-être que c'est une exception de corne. Eh bien non, vous le voyez aussi pour Nerguel. On va attaquer les chevaliers de Slanesh, chevaliers de Slanesh qui sont euh, magnifiques également. Euh, alors là, le chevalier en lui-même est superbe, les capes sont magnifiques, alors là, malheureusement, ça ne lui rend pas trop euh, hommage puisqu'on est contre le soleil, mais les dorures et tout sont sublimes. Mais encore une fois, le cheval, le cheval qui a exactement les mêmes choses. Hein. Et encore lui, on lui a mis des... un semblant de gemme parce qu'on a coupé un peu le pic. Contrairement à Norgal, et encore même pas en fait. C'est juste qu'on a mis une petite couleur. Mais j'aime pas du tout les sabots. Je les trouve dégueulasses pour le coup, les sabots. Et pas de petites plumes, pas les petites gemmes que vous retrouvez, vous voyez, les petites gemmes vertes. J'en ai beaucoup parlé parce que, il eh, n'y en a pas sur le cheval. Et eh oui, parce que vous voyez, quand le retravailler fait, il y a les petites gemmes. Quand il n'y a pas le travail, eh il n'y a pas les gemmes. C'est pour ça que je disais aussi sur la ceinture ou le pan, il n'y a pas les petites gemmes. Ça, ça se voit en fait quand c'est le reskin ou pas, puisque quand il y a des petites gemmes, c'est généralement que ça a été retravaillé. Donc un petit peu dommage pour le, les montures de, de Slanesh. Et pour Zinch, bah c'est un peu pareil que pour Slanesh. Il y a beaucoup, de moins, de travail, euh, il y a beaucoup moins de travail sur l'armure. On prend celui du Chevalier KO standard et on lui met juste l'armure chromatique euh, dégueulasse. Pas de retravail sur l'armure comme ça a pu être le cas pour Nurgle avec euh, la rouille et euh, les liquides qui suintent. Ou cornes avec euh, la peinture qui s'enlève, on va dire la peinture qui, qui part de la carrosserie. Non, non, non. Pour... Euh, pour Slanesh et Zinch, là-dessus beaucoup moins de travail. J'en suis encore une fois extrêmement triste. Euh, J'avais un mod, personnellement avant le rework que je vais peut-être réutiliser, puisqu'ils avaient essayé de faire. Un... Même le mod avait mieux fait à ce niveau-là. Alors le chevalier en lui-même, il est magnifique, hein, qu'on soit clair. L'élu est magnifique. On a le symbole de Zinch sur le côté. Euh, la cape est superbe. Encore une fois, les dorures sont très très belles. Et là, ça ne lui rend pas vraiment honneur. L'éclairage ne lui rend pas vraiment honneur. Mais là, le cheval est vraiment très très décevant, je trouve et c'est dommage au niveau des seigneurs et des héros exaltés, alors malheureusement je ne pouvais pas tout vous montrer, tout vous afficher mais là il n'y a aucun point faible, même zinge que je trouve vraiment en dessous il euh, n'y a vraiment aucun point faible, et là vous voyez par exemple un retravail, ça se voit, l'armure ne lui pas autant en fait Dès... alors que vous allez me dire, c'est le même schéma de couleur. Hein. c'est toujours le même schéma de couleur. et vous voyez, là c'est pas chromatique pourri, et en fait quand vous voyez du chromatique pourri c'est que généralement c'est du reskin moins il y a de couleurs chromatiques pourries et plus c'est retravaillé et là vous voyez les yeux etc qui ont été refaits qui auraient pu être mis sur les guerriers je trouve ça vraiment dommage et pour le coup il bah, y a vraiment un super travail qui a été fait sur les seigneurs que ce soit les héros parce que là on a trois on a deux héros, un, sorcier, un héros sorcier et le seigneur sorcier de, de, de Zinch donc on a vraiment un super travail que ce soit les animations comme on le voit là. c'est le berserker north mais qui rend trop trop bien sur un guerrier de corne magnifique vraiment ils sont superbes Pareil pour, pour Nurgle et dites vous qu'il y a plusieurs aussi variantes hein, que ce soit au niveau des caps, au niveau euh, de la, du casque etc, il y a des variantes qui sont très très très sympas, j'aime énormément, j'aime énormément, j'aime beaucoup d'ailleurs le sorcier de Zinch euh, en mode ombre puisqu'il a les yeux blancs, ça ressort super bien. Donc euh, au niveau des seigneurs, des héros, les bâtons et tout sont vraiment, vraiment superbes et très personnalisés. Là vous avez les deux ronds et le troisième pour marquer la marque, enfin pour justement la marque de Nurgle. Donc au niveau des héros et des seigneurs, superbe. Mais on attaque aussi le deuxième très gros point faible je trouve, c'est que euh, malheureusement, si vous achetez le DLC à l'heure actuelle, ça arrivera probablement plus tard, mais dans le DLC, et eh bien vous pouvez avoir la fâcheuse, la mauvaise surprise, c'est que si vous faites un seigneur, enfin si vous faites un, au départ il faut prendre un champion ou un, seigneur, un héros pardon, ou un seigneur chaos universel et ensuite lui mettre la marque du dieu que vous voulez en fait. Et par exemple bah, un héros exalté vous pouvez lui donner la marque de corne vu que c'est des combattants. Seigneur pareil, seigneur, un, un seigneur du chaos, vous allez pouvoir lui mettre la marque de corne qui va voir son modèle du coup changer et ça c'est trop trop bien. Pareil pour tous les autres bien sûr mais pour les seigneurs ça marche aussi. Par contre vous ne pourrez pas faire un sorcier de corne. Puisque Korn, hein, c'est un dieu bourrin, la magie c'est pour les lâches euh, et euh, pour euh, les traîtres. Donc on ne peut pas, ça ça correspond au lore évidemment, pas de sorcier de Korn, euh, que ce soit en héros ou en seigneur. Ça, pas de problème, c'est logique. A l'inverse, Zinch, les héros et les seigneurs sont forcément des magiciens. Donc vous ne pourrez pas prendre un héros exalté ou un seigneur de Zinch non sorcier. Donc si vous avez pris un guerrier, un seigneur guerrier de chaos universel, vous n'aurez pas la possibilité de le passer en zinch. Jusque là, normal. Ça, ça a toujours été dans les livres de règles, etc. Pas de soucis. Le problème, c'est pour Nurgle et Slanesh. Puisque, eux, il n'y a pas de problème. Les deux peuvent être sorciers ou guerriers. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de contradiction vis-à-vis -vis du lore comme pour Korn ou pour Zinch. De... Donc, la question, c'est de se dire, bah, si, je fais un héros, si je fais un héros exalté, je pourrais le marquer soit de Nurgle, soit de Slanesh. Et à l'inverse, un héros sorcier, je pourrais soit le passer en Slanesh, soit en Nurgle. Et pareil pour un seigneur guerrier, passer en Nurgle ou en Slanesh. Et bien malheureusement non, pour le moment ce n'est pas possible. Si vous faites un héros exalté, et bien, vous ne pourrez pas en faire un héros exalté, donc un combattant héros de Slanesh. Il n'y a pas de héros exalté de Slanesh pour le moment. Donc si vous faites un héros exalté, vous ne pourrez pas le configurer, le passer en Slanesh. A l'inverse, vous avez le héros exalté de Nurgle qui est là, et le sorcier de Slanesh qui est là. Vous ne pouvez pas faire l'inverse. C'est-à-dire, un sorcier normal du chaos en héros ne peut pas passer en Nurgle. Il sera forcément soit Zinch, soit Slanesh. Il ne pourra pas passer en Nurgle. Maintenant, attention, il faut suivre. Différence, on va faire encore un miroir à l'opposé sur les seigneurs vous ne pourrez pas faire de seigneur sorcier de Slanesh, uniquement un héros de Slanesh, héros sorcier de Slanesh. Et donc en seigneur de Slanesh, vous n'avez que des combattants, des guerriers, des seigneurs tout court de Slanesh. Et du coup, côté Nurgle, et eh bien comme c'est l'opposé de Slanesh, du côté de Nurgle, vous n'avez pas la possibilité de faire un héros combattant de Nurgle, ce sera forcément un héros, un seigneur sorcier de Nurgle. J'espère que c'est clair. En gros, héros exalté, je vais pouvoir vous le montrer maintenant que je vous ai montré tous les modèles, mais en fait, quand je vais vous montrer tout simplement euh, les possibilités, pas de seigneur sorcier de Slanesh, pas de seigneur combattant de Nurgle et on inverse au niveau des héros. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, configuration d'armée. Évidemment, c'est le moment où j'ai un petit lag, voilà. Alors, si vous regardez au niveau des seigneurs, si je l'enlève eh bien, vous n'avez pas la possibilité, par exemple, Seigneur du chaos tout court, je peux le marquer, il sera Korn ou Slanesh. A l'inverse, si je mets un Seigneur sorcier, qui est là, Seigneur sorcier du chaos, les marques, Nurgle ou Zinch. donc il n'y a pas de Slanesh. Et si je veux mettre un héros maintenant, un héros tout court, donc héros exalté et je sais pas moi, hop, héros sorcier, eh bien le héros exalté, donc le combattant, sera soit Korn, soit Nurgle. Et le... Il est où, il est où le dernier Ah, il n'a pas... pas été configuré, il n'a pas été gardé. Et le deuxième. Ah si, il était là en fait. Et en, so... en héros sorcier, donc pas en seigneur, mais en héros sorcier, Slanesh ou donc pas de Nurgle. Donc à l'heure actuelle, nous n'avons pas de seigneur champion de Nurgle. Nous n'avons pas de seigneur sorcier de Slanesh. Nous n'avons pas de héros exalté de Slanesh et nous n'avons pas de héros sorcier de Nurgle. Ce qui euh, est assez frustrant je trouve, ça risque d'être corrigé plus tard, mais pour le moment c'est assez triste. Peut-être que les modèles n'avaient pas été finalisés puisqu'il y a quand même une variante entre héros et seigneur. Mais je trouve ça particulièrement euh, frustrant pour le coup et c'est peut-être le point noir pour moi du DLC. Donc comme vous voyez ça reste du détail, Maraudeur de Zin et Gary, que je trouve vraiment pas beau. Et euh, enfin, eh c'est cette impossibilité, on va dire, de configurer vraiment parfaitement comme on le veut avec un héros de Nurgle. Vous êtes obligé, si vous voulez vraiment faire du festus à fond RP Nurgle, eh bien, ce sera forcément que des seigneurs sorciers de Nurgle. Et pas de héros sorciers. Donc vous êtes obligé de vous taper que des héros euh, exaltés. Si vous voulez vraiment garder un seigneur et un héros, bah, ce sera forcément un héros combattant et un seigneur sorcier. A l'inverse pour Slanesh, soit un seigneur, forcément un seigneur combattant et un héros sorcier. Ce qui est vraiment dommageable, je trouve. Voilà, c'est tout pour ma critique, on va dire, des, du DLC de Champions of Chaos. Mais globalement, je trouve que c'est vraiment du très, très bon. Si vous aimez le chaos, foncez. Euh, si vous n'aimez pas le chaos, au moins essayez de voir le chaos un petit peu universel. Et quand vous reviendrez, eh bien peut-être que le DLC vous fera plaisir. Attention quand même, j'ai eu ce cas de figure. J'espère qu'il sera corrigé, mais je pense pas. Euh, j'ai eu ce cas de figure, puisque j'ai eu d'abord accès à la bêta. Sans le DLC j'ai eu le DLC après Si votre seigneur est au dessus du niveau 5 Et que vous reprenez votre campagne après avoir acheté le DLC Si vous avez commencé sans le DLC et que vous achetez le DLC Après et eh bien si le seigneur est au dessus du niveau 5 C'est fini il ne pourra plus passer Il ne pourra plus se spécialiser sur un dieu Voilà c'est le petit bémol euh, Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Que mon analyse et mon avis euh, vous aura intéressé euh, N'hésitez pas à me donner vos impressions Dans les commentaires tout en restant bien sûr respectueux Plein de bisous à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le Nexus Et, euh, bonjour, comme vous le voyez je suis euh, un bête et euh, ma question c'est tout simplement, pourquoi Zinch se tape tout le recyclage Voilà, alors euh, j'ai pas hâte de voir les Zingor quand ça va sortir pour euh, le DLC unbet, hein Allez, plein de bisous, plein de changements, plein de peste, tout ça